Moi je veux être un Texas Ranger pour frapper les méchants avec mes pieds. Moi je veux être un Texas Ranger pour frapper les méchants avec mes pieds. Et moi je veux être un Texas Ranger pour frapper les méchants.